Eh bien, oh. bonsoir à toutes oh, et à chaud, tous. Chaud, chaud, chaud, chocolat, chocolat. Chocolat. Oui. Bien, bienvenue pour une merveilleuse session de golf qui s'annonce euh, pleine de lol. Euh, je oui. suis oh, en Dieu. compagnie de Diddles. Salut De Flyaya. Salut les petits amis. De Charles Salmacis. Bonsoir. De Fred Watt. Coucou Et de Francis Phoenix. Voilà. On t'entend pas, Francis ouais. Hurle dans ton micro, <rire> si on a entendu. Bon, alors je tiens à préciser que moi je suis malade comme un chien, donc euh, voilà, ça soyez pas sort méchants avec moi. Tout de suite les excuses. Oui, oui, oui, chien. oui. Aussi parce que je suis très très mauvaise au golf, mais ça a peu de <rire> choses à voir. Alors, le, le, le truc à savoir, les enfants, si à tout moment vous voulez nous rejoindre euh, en stream, parce que comme vous voulez on a deux places, on est 6 sur deux 8. Slots, ouais. Il faut trouver la, la room name soviet suprême, et le mot de passe c'est sosu Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir. Euh, <rire> Est-ce <des> <rire> est, est que est sont des minuscules Peu importe. Ok. <rire> Putain, on je vais tellement pousser. On, Alors, là, on va peut-être donner le code couleur de chacun, là. Oh, la flemme. Je suis en bleu <rire> okay. euh, foncé. Voilà. Le Mage Lord, c'est Charles. <rire> voilà. Oui, je suis en noir. Comme c'est <rire> qu -ce que cette voix Je suis malade Oui, Je suis en noir Je suis en noir Bonsoir Distan Enchanté Salut Yellow <coughs> Coucou tout le monde Bon, bon on est parti hein Allez, Oui, salut gore. Armington et... Ça va, ça me rendrait le... qui... Est, qui euh, moi je pousse tout le monde Mais, mais encore la les... forêt, mais j'en peux plus de ce niveau Y'a 6 niveaux Et on, on commence forcément par celui-là Mais ouais, mais ça fait longtemps qu'on a pas fait genre les pirates On non, va faire les pirates après Ça suffit des pirates alors, il est, euh, est bugué parce qu'il est en, en alpha ou en bêta, je sais plus. Ouais, il est en train de mourir chez moi. En early access. Quoi Ah, c'est bon. Non, non, ça bug. Moi, c'est en train de charger. Ça Regardez, j'ai un petit nœud. Ah, j'ai fait du short Alors, C'est magnifique <rire> oh Hop là T'en fraîtes, t'as mis un chapeau de bourre Mais oui, mais je crois que je vais mettre le... Je crois que je vais faire ce trou sans toucher une seule fois la balle. Ah non <rire> C'est un sacré bordel ce... J'ai fait un double boogie juste parce que j'ai voulu bouger. C'est un par. Un double Je boogie J'espère que Aya pourra regarder la VOD et être fière de moi. Et à là All in one NON <rire> Yes Non arrête de me pousser Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait un all in un... C'est comme ça qu'on joue à ce jeu. Alors, il y a Armington qui dit Je parie, c'est une victoire de Balka et une défaite de Fly. Alors, je ne pense pas, parce que Alors à la seconde, que la seconde où Fly va se rendre compte qu'il perd, il va se mettre à vouloir défoncer tout le monde, dont moi. donc euh, Ah non, non, j'ai pas besoin te de te commencer à perdre, moi hein, ben c'est ce que je fais tout le temps. <rires> Merci Fly. Très sympa. Mais Fly, mais bourrinator 2000, ah, quoi. Bourrinator Coucou Fredo. Oh merde <rire> Fredo. Fredo. <rire> Et boum Double boogie, ok c'est nul. Et double boogie aussi parce que y a <rire> une certaine personne. Allez boum double boogie Et boum Bacani West il a une petite casquette Et Bah oui Je <rire> suis pas, un, ça pas ça un cool kid pour rien moi. Oui, c'est <rire> beau toutes ces égalités. <rire> ah oui, c'est... Elle est... Boum Non Oh dance Alors moi je suis... Allez, on in one Du Putain Fred Eh trop chaud Fred Mais c'est pas vrai Boogie J'en ai marre de C'est Fred qui va gagner. <rire> <rire> Donc là on peut voir les deux pirates, euh, côte à côte. Par la allez Francis Ouais je suis pour Francis. Ouais, allez ah, allez, mais voilà, allez, allez, allez, aller, allez Allez Allez allez. Oh non, oh, non mais Diddle <rire> ça aurait pu la pousser quand même. Soit sympa, je sais pas. Fais un effort. <rire> merci, allez, merci, sûr, merci, merci m'a Et donc Fred Watt... Oh là là mais Fred pas ce premier. Dans quel univers Non mais en même temps c'est un daron, il fait <rire> forcément golfer. Il est tellement tryhard C'est gentil, merci. Oh moi. mais... Parlez-vous QUOI non, Je mérite pas de gagner. Alors là oh Mais quoi C'est quoi cette merde Non, non je te pousse, je t'ai poussé... Ah je te... Je te... J'ai poussé tellement du genre, c'est trop rigolant <rire> Qu'est-ce qu'on rigole J'adore ce non, jeu non. <rire> Ça y est, ça commence. Regardez-moi, regardez-moi. Witness me. Oh non! <rire> ok. <rire> Quoi? Mais je me suis fait pousser. <rire> ah, oh, trop court. Mais J'ai essayé de pousser euh, François. Mais je me fais. Non, mais je me fais bousculer par Diddles. Mais, mais Fly, tu penses que je t'ai pas vu? <rire> <rire> ah. Non, mais. <rire> ça, ça, ça Ça ça La dernière fois, j'avais fait un All-in-One dessus. Ouais, mais. Ah, mais c'était la dernière fois ça. ça. Oh, oh, oh non, mais vous avez vu rebond? Pousse-le Mais fallait pousser Balka Non mais moi j'ai one-shot le truc, c'est bon, allez, dégage. T'as one-shot <rire> le truc, J'ai one-shot en one tap oh, tap quoi. <rire> c'est quoi oh, pas Qu -ce que moi oh, Non, c'est pas possible. Ah, ça, c'est le, ah. le truc du suspense, ça. Non Non, ah, je suis trop loin. Vrai, ah. Mais, mais, mais dégagez Mais cassez-vous Mais taisez-vous Non mais... Mais ne poussez pas, enfin Oh, s'il vous plaît, y'a de la place derrière, hein de la place derrière Allez, <rire> dans les couloirs C'est ce qu'on oh, disait oh, à Rosa Park. <rire> ou double, ou double, double ça bougey. va beaucoup trop loin. Double bon, bougey. très bien, j'ai arrêté d'essayer de pousser les gens. <rire> parce que le jeu, il a l'air de ne Ça va bien, les 23 en bas ou... Oh, bah bon, on a En taille Moi, ça, ça va. Ça ça va t es t es je vis mon... Oui mon... Ok, raté. Moi, je vis ma vinaigrette. Waouh, allô Y'a un petit bug Discord mais faut avoir quel âge pour faire ce jeu de <rire> bon Mais attends t'as compris Fred, c'est bon salut Balka Ah coucou Ah merci <rire> Ah bah écoute, c'est sympa Tu m'as remis au même endroit, super ah Qu'est-ce que tu fais Fly J'avais mais... oublié les lâches Non de tout Mais aussi. comment on est censé passer cette horreur Cette horreur Cette horreur <rire> <rire> ah, mais je fais le même truc <rire> Cette horreur <rire> C'est <très rire> ça, que la, vie, à la, est ça. la Belgique de droite Cette <rire> horreur <rire> On revient à Christian Clavier. Putain hein, non il... oh, mais stop, stop elle commence pas avec Clavier Non, non mais non Non Mais non Mais, mais tu te rends compte que j'ai galéré un max Alors fly Oh what Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Ah non mais ça y est je non mais est pas moi je, vais <rire> points, hein. Allez, pour... Alors, frère, je suis rentrer dans l'horreur des centaines de points Allez Charles J'ai pas de bonne chose J'entends ton petit ton condescendant Non mais non <rire> NON <rire> NON <rire> NON <rire> <rire> -moi Oh une fois tu rêves Regardez-moi ça Ah j'ai eu un petit-un petit lag Non Oh non, retombe pas est-ce que, dit... que je la pousse Voter sur le ouais. chat Non, ok. Mais pas <rire> bah, le cas, il part, ouais. pendant il attend. Mais POUP Je dis tellement pas ah, ça va as frappé mille fois trop fort <rire> Oui, bah, euh, pardon, monsieur le golfeur professionnel, hein. 34 ah, mais mais 34 <rire> Non, mais c'est la sinusite Ouais, ouais <rire> J'ai envie de dire, moi, je suis non en train de dire. Mais. Oh, mais. <rire> non, mais... Charles Arrête d'être. Il pénalise <rire> Quoi Attends, <rire> on te rentre dedans je... et ça nous arrête. <rires> ah, boogie. Allez pas. Pas censé être contente sur un boogie hein. ça <rire> Toi, Ah, boogie. Coup, si Charles avait pas poussé. <rire> Youpi. Oh là là, mais je t'ai pas. Mais Francis et Fred, là, il faut qu'ils se calment. <rire> arrêtez d'être de des pro gamers, de s'il vous plaît. On fait ce ouais. Alors ça, en, en fait, c'est waouh. Wow Incroyable comme elle est faite. Allez, let's go oh, J'ai misé sur... Let's, truc. Go. let's go Là, j'ai encore me faire pousser. Allez Ah allez, non J'ai pas passé la porte. Non Non Non Non, Mais nique-toi le jeu Oh putain. Oh oui Allez, Floyo, là, on se calme. Putain, mais je suis en train de refaire toute la map en fait. Boogie <rire> Pourquoi je fais ça Pourquoi je peux pas m'empêcher de <rire> pousser les gens Parce que, que ça tu es une mauvaise personne. Parce que tu es un ah, bully. Es non, mais non <rire> Merci, non, mais je vois ça. Elle est pas très sympathique. Non, non, non. Oh, elle est, elle mais... est terriblement moche, ta gagné. Ah, félicitations, Flyaya. Est-ce que j'attends Balka Mais j'ai pas le temps de tirer, putain. Ah, oui, attends-le. Alors, Flyaya... Cool. Euh... Pour la beauté du stream. <rire> ah, mais Balka, t'es encore derrière <rire> Écoute, euh, en fait j'étais coincé avec les hélices. Donc, euh, hein... Je fais ce que je peux à un moment. Oh là là. Finish him <rire> <rire> <rire> ça, ça, Sly, ça va, Là, il s'est cruel. C'est bon, je me casse. Ah bah, super. Il va y arriver du premier coup de façon. Allez avec le rond. Oh <rire> Non, mais ah, euh, je... Je, je, vois, je, vois que, je vois que ça focus. Euh... Les gens. Bah, évidemment. Ah, oui, c'est vrai que je comprends. Tu, rien tu me connais, c'est bon. Oui, bien sûr. C'est comment on est. Oh, merci, ah oui, Fred. Je... Ah, mais merci, ça oh, m'a rappelé assez, Parfait. Oh, Fred. Ah oh, tu me sautes. Ah, c'est la que j'ai fait, du coup j'ai fait un part. Bah, Barre-toi, Diddles. C'est Je me suis paré. Oh là là, mais... j'ai tout raté. Belka, <rire> tu joues mille fois trop fort. Ouais, non, mais tu vois, je suis trop, trop impulsif, je suis trop sanguin. Tu vois, ouais. je suis trop algérien. Allez, genre. premier Ok, Zidane. Mais euh, on a un point d'écart <rire> Ok, Vegeta. Pas comme ouais, ça, Zinedine. Pas comme ça, Zinedine. Pas, pas, pas comme ça. Ah, c'était qui Ah, c'était Flyer. Regardez cette joueuse incroyable. Salut. Mais pourquoi j'ai fait ça Eh bien, merci beaucoup. Pourquoi je suis con dis pas ça. Mais parlez-vous Il a qu'une place pour la chute Mais parlez-vous Non On est morts, reprend la place, les Bougie. Là, là, je la mets. Là, je la mets. Bim. Birdie. Ok, presque. <rire> j'étais pas loin. Il y a. Dégagez, Francis. Balka sur ta victoire et non, moi, tu, moi je suis fairplay, tu vois, moi je... Moi, je... Mais dévoile. toi je suis après Balkany West, quoi <Raymond> Alors, non. Ah, Ni pas ni pas être ni Balkany West après Balkany West, c'est... Je dire la... Comment appelle ça Quoi Un hein Deux Oh là la, pour Birdy si ben, dit... Oh j'ai un succès away, tu... Fly, fly away Quoi Ah oui, Fly, fly away, je connais. C'est le nom du succès. Et pourtant, tu es dernière. Eh, Balka, ben, okay, <rire> il a une la <rire> <rire> oh, la ai la vache Oh la C'est horrible Non mais non dans... Et de toute façon, mais la partie n'est pas terminée, encore. Oui. T t arrêt. T arrêt. Mais cassez-vous avec vos respawns de merde Oh, merci Fly. C'est bon, j'ai Bouge-toi Bouge-toi pire Mais non mais Tu tapes sur quoi, Balka Sur ma table, sur mon bureau. Arrête de taper des trucs la, la colère n'amène rien, Balka. gueule! Ah bah vu ce que je viens de faire comme tir, clairement pas. En <rire> plus là il fait déjà des retours <rire> <rire> Je suis pas bon, je suis pas bon. Écoute, tu peux pas être bon sur tous les jeux, donc euh... C'est étrange parce que je pensais que t'étais bon à ce jeu. Non, non, je suis pas bon à ce jeu. Non, il ouais, bouille, ça bon mais <rire> Non, non, je, Enfin, oui En fait, je joue bien quand mon but n'est pas de faire chier les gens. <rire> oh, je suis plus dernière Trouve-toi des Après, excuses. La passante, tout se joue au trou suivant qui est l'enfer, ouais. si je me souviens bien. Mais non. Pour HDL pour le ouais, boulot. Si, c'est l'enfer. Waouh Wouah, oh vous a une, une technique Mais non, mais qui m'a shooté au passage <rire> <C 'est terrible. rire> je Ah bah, oui, bonjour Flyaya <rire> J'ai grave raté, j'ai tout raté. Bonjour ah, Balka J'en ai marre. J'suis mais... okay. je, je suis désolé. Ok, Oui, parfait Parfait. Ça me va. <rire> C'est <rire> non, non, non, bah vrai que tu veux faire play. Je vais Mais, mais en fait je, je voulais juste tirer normalement et c'est toi qui t'es mis devant, c'est pas de ma faute. Oh Pardon. <rire> j'en ai marre. Mais oh, <rire> pas. Le host qui rage quit. Oh vrai, j'en ai marre. allez je me casse. <rire> allez Fred, on y croit tous. <rire> oh. <rire> Bon, mais je vais passer par le chemin traditionnel si je peux, vu qu'à chaque fois je tombe sur un angle impossible. Et <rire> euh... <rire> cette porte qui grince là. <rire> il y a de, la mèche de bouse au fond, qu'est-ce qu'il se <rire> passe <rire> ah, Alors attention, il faut pas voilà, il faut pas tomber. Ah Ah Exactement ce que je voulais faire. Et pourtant, il est premier. Et pour l'instant, je pense Non non, mais il est plus près. Allez le petit 14, qui fait plaisir. Là c'est Diddles. Rien n'est joué dans Golf with your friends, rien. Ouais. Tout peut arriver. focus Diddles et voilà. Ouais, j'avoue. venez on focus Diddles. Et boum, je suis plus dernière. foutez moi la paix. Oh non, pas ce terrain de merde. Je déteste ce terrain. Oh, il est moins dégueu que celui qu'on vient de faire quand même. Non Non mais Fred Merci Fred j'ai Ah C'est ça qui est venu sur moi, hein. je suis désolé. Ah. Non, faut être cohérent. Faut être cohérent, non mais c'est bon. Oh merci, <rire> oui. Malcani bon. Non mais c'est bon. Super, j'aurais aidé tout le monde <rire> sauf <rire> moi. Ils sont désagréables. Oh non Est-ce que je la tente Allez. Non, non Oh là là. Bah non, du coup. Un ah bah, non. Part. Ah, non, Alors, je tiens à préciser aussi. quand même fou, que nous sommes 15. <rire> Ah regarder si bolache j'ai le... <rire> <rire> Bah écoute euh, c'est du... Putain je suis passé derrière Charles <rire> Bonjour. Hop hop hop hop hop c'est qui la championne Oh Attends. non pas ce terrain de merde quoi, Il je a le loupe, très je fort ce me... terrain donc euh... Je te déteste oh. Fly Oh non Oh le one tap il était si proche Oh pitié Oh pitié Oui Oh je l'ai fini Il va <rire> se calmer Non, oh, non mais c'est c'est tellement de la merde Ah Non non non non non non non non non Oh oui pitié Charles Oh non Dommage. Et boum! La duchesse d'Aquitaine. Le Bogay. Bogay. Voilà. Ah bah, Balka, ça va bien. <rire> <rire> Balka, on dirait une petite vieille qui s'est trompée d'escalator <rire> Non, ça marche pas. T'es horrible en <rire> regardant les petites vieilles, Diddles. Le... <rire> T'es horrible. Oh, non, Balka, il est derrière moi. Oh, ça On se rapproche? Ouais, ça va, t'inquiète. Mais genre. Mais non, mais Barry. pas! <rire> Gros flouk! Ah oh, c'est bon, non mais c'est bon, j'ai officiellement décidé de faire chier tout le monde euh, dans la game. c'est bon. Vous êtes finis, je suis désolé pour vous. Adieu. Oh non, c'est quoi J'ai le pire rank du monde Oh là là. frère oh non, non, non, non, non, Qu non Qu'est-ce tu que je Au revoir les amis, dis je m'envole ouais, le, le plus bold de ma vie. Non mais non Pour le stream. Adieu. Adieu, Link. Ok marquer. Adieu, Link. <rire> T'étais comme un frère. Link mais non Mais non <rire> Mais non, <rire> mais non Arrête-toi! Arrête-toi! <rire> <rire> bah alors, Flayaïa! Bah alors? C'est un cartoon le truc. C'est bon. Mais tu fais une ville bon. traînée verte en fait quand tu. C'est horrible! C'est horrible! il est nul! qu'il <rire> Ah, mais c'était la dernière! <rire> Merde! Oui, oui. Ah oh, ça va, je suis troisième. On remarquera quatrième, Charles. J'ai essayé de marchander le truc. Je suis quand même on, sur on le podium. On remarquera qu'il y a trois groupes quand même. <rire>